Bonjour les fils de FOKA, c'est Cyril, super connard, que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue sur... C'est la première fois que je joue au Fortnite avec mon gros hashtag PF4 System. Peut-être je vais mettre dans la description où il y a. C'est marqué. PS4 ProJolp. c -U -H... 7100. Voilà. Donc euh, c'est la première fois que je joue chez. chez euh, comment s'appelle Chez Arthur. Oh, on s'est rencontrés sur une vidéo. J'ai joué à la collection de. J'ai utilisé toutes les collections de la PS4. Je vais vous montrer en vie Je vais vous montrer en vidéo Ensuite on sera pas mal Alors c'est parti Et pour midi sauvage Peut-être attapé à taper faux Al bébé. -bé. Yeah. Follow guys c'est Siri c'est pas aujourd'hui on est avec Arthur <rire> Maintenant au va. On va, faire, on va faire un prank sur Away Skull. Voilà. Sur Youtube, tu as acheté. Achète pas, hein. Non. Je fais semblant. C'est parti. Bon, c'est un vlog. Pour faire. Bon. Ouais, c'est un vlog pour faire la gamme. Hein Ah, ouais. faire On est oh, chez Arthur Elle ne décide pas de mettre le pouce bleu Et oh, wow, si on aura le second Ce qu'on a acheté La PS4 Pro oh, Wow les shit La PS4 Pro Regardez-moi ce king Ça c'est un PS4 Pro C'est sûr c'est un Comme celui-ci euh, de... celui euh, de... Euh, comment ça s'appelle Content Voilà Il te hein? revient euh, bien... un démon Hein Lequel Il te revient démon Euh... Non Non Je ne je... reviens pas démon celui C'est le pièce de toilette C'est le pièce s'appelle Kili pour l'instant, pour euh... bon, ça, ça, je connais ça. Ça, c'est pour éjecter. Putain, son faiblesse. Tu vois. Ah, c'est ici les pilules Non, c'est les médicaments. Médicaments d'Alexandre, celui-là. Non, c'est les deux les médicaments à ton Alex. Ah. Euh, la Dragon Ball 15 et 17. La GTA. Et les, la 18 euh, Cristiano Ronaldo. Ah bon, la 18, 18 euh, Cristiano Ronaldo. On l'achetait. Putain. le petit bijou là ça pèse combien alors je vais vous montrer attends je dois faire il faut qu'on qu essaye voilà le gros le gros skin oh, ça pèse combien de kilos Bon... Euh. C'était touche, touche. touche pas, touche pas, ouais, touche pas. Ouais, comme ça, regarde. Voilà. Vous voyez, ça pèse 1 kg 500 que moi. Voilà, moi c'est 1200 euh, 1200 grammes. Vous voyez, ce petit bijou là, ça va être galère. Allez. Ah oui, merci. Ouais, le gros skin. on oh, déjà, waouh. Ou à s'appeler PS4 Pro Jolt. Voilà. Vous voyez le. <tousse> oh, ça... la... Ouais. Bon, oh, ça, c'est. Ah, c'est sûr. Là. La... Peut-être là. Trois. 3... Il y a des trois plaquettes pour la PS4 Pro. et Même il a 4K. Ouais, là. Ça, là. Le disque devient tout en haut et euh, l'USB est en bas, même il y a une derrière. Ah, ah quoi On est fait un film, ah. ouais. oui, on, on fait un projet euh, pour, pour montrer la PS4 Pro d'Alexandre. Ah. pour ça, ça. Ouais. pour ça c'est gros là la puissance deux fois plus de puissance voilà l'eau au HTPS le puissance un hein? voilà c'est on alimentation. alimentation C'est la porte aussi hein, pour pour la caméra là c'est digital USB et parlant. voilà, voilà. Ah, ça se ouais. oh. Regarde! Regarde ça, les a on Je de Je suis voilà Voilà, comme on voit euh, la lumière bleue ici euh, la lumière météore voilà il y a tout ce qu'il faut que le, le que j'aime Fifa c'est celui ouais ouais merci ouais pourtant je vais essayer Si. pas, je pas jouer. Si. Si. Si si si. Si, si, tu... oui oui Ouais, ouais, oui. Attends attends C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai mon compte de PlayStation. PlayStation. Oui, j'ai mon compte de PlayStation comme ça, tout, tout se passe d'accord. C'est la première fois que j'ai joué PSK Pro. Ça me rend galère. Euh... Ouais, il est où Tekken es Tekken. Ouais. Non, je l'ai pas trouvé. C'est papa. Il est pas dans le salon, peut-être Euh, parce que là je vois que Yes. Tu, il n'y a que FIFA et tout. Ah oh, mais tu sais faire que ça. Ouais. Moi je sais faire aussi. Ouais, sur lesquels? J'ai pas faire trop. Ouais. Bon, Fortnite il est de retour. Moi j'ai pas faire trop. Ouais. Oh, oui. Attends. Tu poses les chevalier, le s'il te plaît. Oui. Ouais. C'est ouais. parti. Pour bon, l'instant on est que seul peut-être je vais essayer avec. Ah moi tu peux. Pas hein? lui. Oui. Yes. C'est joué. Oui. C'est la première fois que je joue en PS4 Pro. C'est bien celui-ci. Pas besoin. Et pourquoi tu mets une clé USB du coup ouais. Quand ce sont mes documents. C'est sur lecteur multimédia. Parce son téléphone, il est tombé Merde. C'est la première fois que je joue au PS4 Pro là. Ça va être galère. Pour ça, a... ça j'ai vu, il y a PS4 team là-bas et un qui a PS3 Tature. Je vais vous montrer ça après, C'est pas gars Voici le gros... Aussi, on a parlé, PS4, de... on a la PS4 team puis on a le PS3, tout à l'heure. Voilà la même, mais c'est pas à peine montré. pour standard plus de PS4. Un ici, et un là-bas. J'en ai faiblesse. Euh, pour la modèle de la PS4 que, la... que tu as acheté en boîte, la a la... une oreillette, oreillette micro-mono, comme ça le truc. Ça, ça veut dire les temps ça à arrivé c'est à dire y a la description dessus ouais off on je mets comme ça sinon on voit rien voilà là le micro dessus par là par là le micro voilà avec la version 2 comme d'habitude la version 1 c'est Danny Snow ça c'est Triton Kamara que j'ai acheté ouais. ça c'est Alimentation, cela, ça c'est échec. Allez. Normalement, c'est le euh, bouton comme d'habitude. Pourquoi il fait flipper comme ça, mais c'est pas grave, c'est tout nickel. Voilà, bon, ça USB comme d'habitude pour ça le bouton change Et euh, voilà il y a un petit capé dedans sa protection où il y a le bouton par dessus il y il y a un gros capé capé comme ça voilà comme ça tac il y a un bip dans le système ou il y a là comme d'habitude voilà comme d'habitude maintenant s'arrêter assez plutôt bon, on va continuer comme ça ouais j'espère que vous avez plus. pour la ps4 n'hésite pas de liker commenter partager oui pas d'acheter la ps4 pro qu'il il y a un lien dessus Aïe. Ouais. dis au revoir à, à youtubeur dis au revoir à taper à ta à la ps4 pro est totalement ici Oh, oh, oh, oh, oh. C'est CUH. ça c'est PS4 Pro Gold. CUH. C'est